Après cette publicité, pour le moins d'idusité, voici donc, tel que prévu, l'interview tant attendue de Zéro Janvier. Oh là là, je peux pas manquer ça, ça vaut la peine que je m'assois. Ça va barder là Ici, pour l'interroger, votre ami Roger Roger, qu'avez-vous de neuf à déclarer, monsieur Zéro Janvier Aïe, aïe, aïe, aïe Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature Un peu de courtoisie, je vous prie, je suis votre invité. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan. Quelles sont les priorités de votre gouvernement Je vous parle d'un monde à réinventer. Un monde où il ferait bon d'exister. Où notre priorité Serait d'assurer Notre sécurité Parlez-vous d'instaurer Un état policier Enfin monsieur Voulez-vous m'écouter Mais que comptez-vous faire Contre la pauvreté Je vous parle d'opter Pour notre liberté Je vous parle d'un monde Où tout ne serait plus et beauté Luxe, calme et propreté.